gros tas de cellules ou pas. Pour cela, elle va subir une métamorphose, moment où la chenille digère ses propres tissus. Donc pour devenir un papillon, une chenille se liquéfie. C'est la chenille qui redémarre. Quand une guêpe parasitaire du genre Copidosoma pond un œuf dans une chenille, bah cet œuf se développe de manière chaotique. L'anarchie règne et donne un amas de cellules appelées morula qui se fractionne en proliférant. Identique bah, Regarde de mon côté. Près de 25% des clones forment des larves de soldats, une véritable caste vouée à la protection de leurs sœurs contre des intrus. Si une autre guêpe venait à pondre, ces larves passeraient un sale quart d'heure. Mais lorsque l'ordre s'établit, le chaos rôde. Reste à savoir qui aura le dernier.